Lorsque je vois ce qui se déroule à la CPI aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'être dans une démarche de pouvoir creuser à la racine de cette institution pour comprendre quelque part que, quelles sont ses perspectives et quelles sont les raisons qui la poussent à agir ainsi. Justement, euh, parlant d'ailleurs de la genèse de cette cour-là, euh, qu'est-ce qui a motivé les chefs d'État à éprouver le besoin d'installer un instrument pour apprécier un peu hein, le comportement d'un certain nombre de chefs d'État, de comportement déviant d'un certain nombre de personnalités qui n'arrivent pas à être jugées dans leur pays Alors, alors, pour tout dire, je pense d'abord d'emblée que je ne suis pas certain que ce soit euh, initialement une, une démarche des chefs d'État. Je pense que le processus de la Cour pénale internationale correspond quelque part à un agenda beaucoup plus globaliste et mondialiste ayant euh, trait à ces justices transnationales, à ces institutions transnationales qui ont pour objectif d'arriver, d'arrimer une politique globale faisant en sorte que chaque responsable, chaque nation perd petit à petit euh, un certain nombre de, de, de quantités de souveraineté. Et en ce sens, lorsque la CPI est initiée, à la base, c'est ce qu'on appelle l'élite oligarchique financière, quelque part, qui s'est inséré dans la dynamique de dire qu'il faut que les États puissent répondre, au-delà de leurs règles locales ou nationales, mmh. à une justice beaucoup plus globale. Et en ce sens, donc, le statut de Rome, qui a été, qui est un traité, donc, qui a été signé le 17 juillet 1998, a pu asseoir ce projet-là d'une justice internationale globale. Dès lors qu'il y aurait un certain nombre d'exactions qui seraient commises à différents endroits, on verra que tout le monde n'est pas égal face à cette loi, évidemment, comme souvent, eh bien, euh, on s'acheminerait plus que jamais vers euh, une justice International qui pourrait décider de ce qui est bon ou mauvais à différents endroits du globe. Et donc, bien que signé le 17 juillet 1998, d'accord, il faut savoir préciser que c'est rentré en vigueur uniquement en 2002, après sa ratification initialement par 60 États. Aujourd'hui, on parle de 139 États qui sont des États dits signataires du statut de Rome de la CPI. Mais 123 États, euh, précisons-le, sont des États partis. Différencions les États partis des États signataires. Les États partis, ce sont ceux qui acceptent non seulement l'existence de la CPI, mais qui acceptent même de, que leurs ressortissants puissent en être jugés. Là où il y a certains États signataires qui ont signé pour l'existence de cette CPI, mais pas pour autant. Euh, que leurs ressortissants, eux, soient jugés. Et on, on aura l'occasion dans quelques minutes de pouvoir voir quels sont ceux qui ont signé mais qui n'étaient pas d'accord pour que leurs ressortissants soient jugés. Parmi les États euh, qui sont des, les, les États partis, il y a 33 pays africains, d'accord, 19 pays d'Asie et du Pacifique, 18 pays d'Europe orientale, c'est important de le souligner, 28 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 25 euh, pays d'Europe occidentale. Donc on précise déjà d'emblée que ceux qui ont le plus euh, signé sans doute sous un certain nombre de pressions il faut le préciser euh, le ratifier en tout cas pour que euh, l'existence de cette CPI puisse euh, se, avoir un, un pouvoir quelque part hein. Euh, législatifs auprès de leur nation, eh bien, en majorité, ce sont des pays euh, africains qui dépassent la moyenne euh, observée euh, dans, le, dans les statistiques des États participants à cette démarche-là. Précisons aussi, parce qu'il est important de, de, de le préciser, que certains États signataires, cher Valentin, euh, n'ont pas ratifié le traité, mais comme le nom l'indique, donc l'ont signé, en l'occurrence les USA. Ils ont signé initialement, puis ont retiré, quelque part, leur signature sous l'impulsion de George Bush en 2002. Parce qu'ils ne voulaient pas que la guerre en Irak euh, ou des exactions des crimes contre l'humanité ont été euh, opérées, ont été observées. Ils ne voulaient pas qu'on puisse leur imputer cette réalité. Et donc on voit bel et bien que cette cour pénale internationale, quelque part était dans une démarche, est plus que jamais dans une démarche, de juger des crimes. Personne n'empêche qu'elle juge des crimes, mais personne ne veut qu'elle juge les crimes des puissants. Ou du moins, les autorités des pays puissants ne veulent pas être jugées par rapport à cette réalité-là. En gros, c'est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et de la même façon, un pays comme Israël a, a signé pour l'existence de la Cour pénale internationale, en disant « c'est bien que les autres soient jugés », mais a refusé et je pense que c'est important aussi qu'on puisse le rappeler, qu'elle puisse être considérée comme partie prenante à cette Cour pénale internationale, parce qu'elle ne veut pas, évidemment, que euh, la démarche de, du, de la colonisation en Cisjordanie, en Palestine, de manière générale, puisse être jugée, parce que tout le monde sait aujourd'hui que, quoi qu'on en dise, c'est un crime contre l'humanité qui a été reconnu comme tel depuis des années. Il n'y a pas que Israël, évidemment, qui est dans cette démarche-là, il y a aussi la Russie, d'accord euh, La Russie s'est opposée a posé son droit de veto aux côtés de la Chine au sujet de la question de la Syrie. Parce que même si c'était une guerre légitime contre un mouvement subventionné et soutenu par un certain nombre de forces oligarchiques occidentales, en l'occurrence Daesh, il n'en demeure pas moins que Israël, la Russie ne voulait absolument pas que sa manière de réprimer les forces dites djihadistes ou takfiri, d'accord, puisse lui être reprochée lors qu'une qu juridiction internationale se pencherait sur un certain nombre de choses, un certain nombre d'exactions et d'actions qui auraient été opérées. Donc, en ce sens, ils ont stratégiquement décidé de refuser de pouvoir être un état parti de la CPI. Et, on peut parler, il y a la Russie, on peut aussi parler de la Chine. qui bon La Chine, c'est encore autre chose parce que la Chine est un État qui n'est ni signataire ni un État parti. C'est une nuance avec les pays que l'on vient de citer. Pourquoi Parce qu'elle estime, et je pense que c'est le motif quelque part qui pourrait être retenu euh, si on veut avoir une vision d'indépendance euh, politique, intellectuelle et idéologique. Elle explique que euh, la Cour pénale internationale va à l'encontre de la souveraineté des États. Et ça, quelque part, c'est aujourd'hui le champ qui est scandé par la plupart des pays qui, progressivement, commencent à se dire que ces pays-là commencent à poser problème. C'est-à-dire qu'elles empêchent le bon déroulement de la vie politique dans un certain nombre de pays. Et dès lors que certaines personnes dérangent les intérêts de l'élite financière internationale, et à Patrice aussi, quoi qu'on en dise, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe Ceux qui dérangent sont convoqués à la CPI.